السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أعزائي الأصدقاء. صباح الخير أعزائي الأصدقاء. صباح الخير أعزائي الأصدقاء. صباح الخير أعزائي الأصدقاء. صباح الخير أعزائي الأصدقاء. صباح الخير أعزائي L'adjectif qualificatif comme titre. L'adjectif qualificatif. Un petit rappel, l'adjectif qualificatif qui qualifie le nom. Ça veut dire tout simplement qu'il le décrit, qu'il lui donne une précision. Voilà. Il y a deux types de l'adjectif qualificatif. Épithète et attribut. Attribut, tout simplement, lorsqu'il est relié avec le sujet, avec un verbe d'état, comme le verbe être. paraître, etc. Et euh, l'adjectif qualificatif euh, épithète, qui constitue avec le nom un groupe nominal, soit il se place soit après le nom ou avant le bon nom. Il est toujours facultatif, c'est-à-dire qu'on peut supprimer ou déplacer. Qu'on peut supprimer, qu'on peut supprimer surtout. Alors, soulignez les adjectifs qualificatifs et des phrases suivantes. On nous demande tout simplement de souligner les adjectifs, les adjectifs qualificatifs, Sont deux types. Attribue Épithète. Le ciel se remplit de nuages noirs. Le vent chaud fera fondre la neige. Je viens de lire les exemples. Alors je continue. Un gamin se promène les pieds nus. Il se couche sur la vieille banquette usée. Une terrible frayeur le saisit. Je regarde les étoiles depuis ma chaise longue. Ses jambes sont maigres et son tronc est développé. L'acrobate et agile, serre son fil. C'est un gros oiseau plumage gris, sa crête est rouge et ses yeux sont immenses. Je répète encore fois les exemples. Le ciel se remplit de nuages noirs, le vent chaud fait fondre la neige. Un gamin se promène les pieds nus et se couche sur la vieille banquette musée. Une terrible frayeur le saisit. Je regarde les étoiles de plumageuses. Longue, ses jambes sont maigres et son tronc est développé. L'acrobate est agile, sur son fil. C'est un gros oiseau au plumage gris, sacré des rouges et ses yeux sont immenses. Voilà. Voilà. Alors, je viens de souligner les adjectifs qualificatifs. Il y a deux types attribut et épithète par exemple, le ciel se remplit de nuages noirs. C'est épithète. Le vent chaud fait fondre la neige. Chaud, c'est épithète parce que c'est se toujours après le nom ou avant le nom. C'est un groupe nominal. Bien sûr, c'est parmi les constitutions du groupe nominal, mais facultatif. Les pieds nus, voilà, la vieille banquette usée. Il y a deux adjectifs ici, avant et après. Une terrible frayeur tu regardes des étoiles depuis ma chaise, non, mais sinon, on dit ses jambes sont maigres, sont maigres, Alors, je sais ici euh, avec une couleur différente pour faire la différence, on dit ses jambes sont maigres, maigres ici c'est l'adjectif qualificatif attribut, parce qu'il qu est au sujet, oui, il précise, euh, qualifie le nom, mais ce nom, c'est un groupe, c'est un groupe nominal sujet, oui. Ses jambes. Ses jambes sont maigres et son tronc est développé. Il est toujours le même être qui joue euh, euh, le rôle d'intermédiaire entre le sujet et l'adjectif qualificatif attribut. Attribut. Alors, on dit agile aussi, attribut. C'est un gros oiseau au plumage gris. Non. Sa crête est rouge. Et rouge, c'est attribut. Et monce aussi, c'est attribut. Voilà. Ici, je fais la différence entre ce qui est attribut comme adjectif qualificatif et ce qui est épithète. C'est-à-dire qu'il se place soit avant, soit après le nom. Comme l'exemple de nuage noir. Comme l'exemple de le vent chaud. Comme l'exemple de les pieds nus, Comme l'exemple de la vieille banquette usée. Terrible fryer. Ma chaise longue. Un gros oiseau. Plumage gris. Voilà. Enfin, C'est ça. Et les cinq minutes sont coulées. Oui. C'est génial. Ces activités sont vraiment géniales.